Ce soir, merveilleuse gala qu'on a dit qu'on aurait ce soir pour notre film et pour le, la Croix-Rouge. Permettez-moi de vous dire, André et Burn, que vous parlez très bien français. C'est trop gentil, merci. Est-ce que c'est parce que vous êtes venu à Bruxelles J'espère que c'est la raison, oui. <rire> Dites-nous, êtes-vous passé pour le théâtre avant d'arriver au cinéma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 Ay Johnny, you done a mad one, you know